Bonjour à tous, j'aimerais tout simplement prendre ce petit temps pour me présenter. Mon nom est jean tour de La Rochelle. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça fait quand même un très long bout que je fais des vidéos, mais peut-être depuis un an deux ans, je suis plus actif. Je fais des vidéos et je maintiens deux sites web qui se trouvent être boursetechnique.com et Gold Bull Market. Euh, tout simplement, je voudrais me euh, présenter mon travail. Ce que je fais, dans le fond, c'est que je grappille un peu partout euh, de l'information économique et financière pour vous la partager d'une manière très simple, d'une manière très libre, euh, parce que je suis un libre penseur Donc, euh, tout simplement, euh, je veux continuer à le faire d'une manière très euh, euh, claire, transparente, pour que vous puissiez euh, vous faire une idée de ce que c'est l'économie, de ce que c'est la finance, et peut-être euh, avoir des trucs pour euh, euh, acheter des actions euh, qui sont euh, qui peuvent être bonnes pour vous, euh, qui peuvent faire en sorte que vous puissiez euh, euh, avoir un plus-value. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Et je voudrais tout simplement vous présenter rapidement mes euh, trois sites. Ben, trois sites, je me trouve à avoir une chaîne YouTube d'un. Euh, c'est... Euh, trouver, c'est Jean-Tour de la Rochelle, vous cherchez jean de la Rochelle sur YouTube, vous allez trouver ça facilement, donc toutes mes vidéos que j'ai fait se euh, trouvent là euh, pour me suivre vous pouvez tout simplement vous abonner euh, faire lorsque vous aimez le contenu faire des likes, euh, c'est toujours euh, plaisant donc, euh, là, c'est ça, vous pouvez vous abonner tout simplement. Vous pouvez aussi euh, aller consulter mon site euh, Bourse Technique qui se trouve être un site de nouvelles économiques et d'analyse technique aussi. Donc, j'essaie de donner de l'information à tous les niveaux, aller grepiller un peu partout sur le web pour euh, vous trouver des informations qui peuvent vous aider à comprendre l'économie et peut-être aussi à devenir un meilleur investisseur. Et euh, l'autre site c'est GoldBullMarket.ca qui se trouve être un site que euh, que je maintiens, euh, que j'ai créé, euh, je maintiens depuis un an et demi à peu près, euh, dû au fait qu'on est dans un, un bull market, un marché haussier de l'art qui vient de débuter. Euh, donc, vous trouvez là aussi de l'information et euh, j'essaie d'être le grapillé un peu partout pour vous donner le plus d'informations possible là aussi. Et ce que je voudrais tout simplement par cette vidéo, vous dire que si ça vous dit, si le cœur vous en dit, de contribuer à ma chaîne ben, vous pouvez le faire d'une manière assez euh, facile donc euh, c'est pas une obligation je vais continuer à faire des vidéos même si j'ai personne qui me donne des sous, mais ça pourrait m'aider parce que j'ai certains équipements techniques que j'aimerais améliorer aussi pour un encouragement, un, un encouragement que vous pouvez me faire, le fait que vous m'écoutiez, que vous considérez que, considérez que mon travail est valable. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est deux petits boutons euh, sur euh, ben, sur euh, les vidéos aussi, vous allez le voir sur les vidéos, euh, ça se trouve être un, un Petit lien que j'ai mis dans le bas euh, où ce que vous pouvez faire un don. Donc, sur toutes les vidéos, vous allez voir ça, un petit lien pour euh, faire un don. Euh, sur mon site Bourse Technique, c'est simplement le petit euh, bouton qui est ici. Euh, sur Global Market, c'est ici. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous conduit tout simplement à une page euh, qui vous, vous indique là, comment faire un don. Dans le fond, vous pouvez le faire de deux manières, euh, via Paypal c'est simple vous faites un cliquez tout simplement là-dessus et Patreon c'est la même chose par exemple sur euh, euh, Paypal euh, tout simplement ça vous conduit à une page comme ça et vous faites le don que vous voulez et comme je vous dis euh, c'est c'est à votre Aize, là, je, je, je, de toute façon, je, euh, je suis très heureux d'avoir des, des abonnés sur euh, ma chaîne et euh, beaucoup de personnes qui viennent me voir sur mes sites. Donc, euh, déjà là, je suis très très comblé, mais euh, si vous voulez m'aider de manière plus concrète, euh, vous pouvez le faire euh, via euh, euh, c'est ça, via euh, PayPal, c'est très très simple. Vous mettez votre don, faire un don avec Paypal, vous connaissez la, la, la, la technique. Euh, donc avec Patreon, c'est un peu la même chose. Patreon. Par contre, Patreon, c'est avec.. Euh, bon, c'est différent, mais avec des abonnements, mais écoutez, c'est très, très libre. Et, euh, vous faites ce que vous voulez, vous me donnez ce, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous parler, tout simplement. Et euh, de cette manière-là, sans ça va m'encourager à poursuivre ce travail parce que j'y crois, j'aime beaucoup l'économie pour moi c'est important d'être de vous partager des informations et, et moi-même je veux comprendre ce système-là ça fait 20 ans que je suis à la bourse mais je comprends pas encore tout, tout vraiment pas tout mais par contre il y a une chose que je me suis aperçu euh, ben, les marchés financiers la bourse, tout ça c'est peut-être une recherche plus humaine que euh, l'argent c'est l'argent c'est comme secondaire, si vous à, à comprendre les mécanismes de la bourse et surtout du côté humain parce que c'est très très psychologique, mais de cette manière-là vous pouvez euh, euh, probablement réussir et c'est ce que je veux faire pour vous aider, c'est ce que je fais dans ma vie personnelle, euh, donc euh, on se revoit sur mes prochaines vidéos et abonnez-vous euh, vous pouvez partager euh, mes vidéos euh, euh, tout ce que sur mes sites web, vous pouvez partager ça, il n'y a pas de problème euh, je veux euh, peut-être donner la possibilité à un plus grand nombre de me connaître. De cette manière-là, je pourrais vous transmettre encore plus d'informations de qualité. Fait qu On se revoit très, très bientôt.